Population du Lamantin, Moun Lamantin, bonsoir. Depuis ce matin, nous sommes euh, au Lamantin, en passant de Petit Bou, de Bémaro Petit Bou. Aujourd'hui, c'est Lamantin. Je remercie tout le monde. Et puis, un euh, café un petit coup con Ibo les peps C'est un hommage à M. Ibo Simo. Je remercie vraiment la population Lamantinoise et la population guadeloupéenne, vraiment tout entière. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont été très solidaires, ils ont beaucoup donné. Vous pouvez voir derrière nous, de, nous avons un fond où vous voyez que les gens ont été vraiment solidaires. Le message est bien passé, nous allons continuer et nous allons faire des distributions, non seulement sur une partie de Sainte-Rose, sur une partie de la bouconne Sainte-Rose où il y a des sinistrés. Il y a aussi des sinistrés sur Petit-Bourg, sur Goyave, sur Trois-Rivières. Nous, nous ferons Capester aussi. Je n'ai pas nommé euh, toutes les communes, mais nous, nous allons sillonner toutes les communes avec plusieurs voitures pour pouvoir faire la distribution avec tous les collègues qui sont derrière moi. Bonjour, je suis Kéti Bergam, je fais partie de l'association Lié en Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place une action pour récupérer les dons pour les sinistrés, les personnes de la Guadeloupe qui ont été touchées par le cyclone Fiona, qui ont été rudement touchées. Et c'est avec un grand plaisir que nous... Constatons que les gens, ils ont répondu présent et que ils viennent. Ils nous emmènent des choses, des vêtements, de qualité, euh, des denrées, de l'eau. Euh, la preuve, voilà, il y a une dame qui est en train de faire euh, un don, qui nous emmène de l'eau. Donc c'est continuellement, depuis ce matin, 9h, nous sommes là et ça n'a pas cessé. Et nous sommes là jusqu'à, nous irons jusqu'à tard dans l'après-midi. Tant que les gens seront là, ils euh, vont euh, venir nous emmener les dons. Nous allons les accepter avec euh, beaucoup de plaisir pour pouvoir euh, les, les acheminer ensuite euh, aux personnes nécessiteuses. Rodito Lassi, délégué départemental du Rassemblement national dans le collectif, tous réunis avec l'équipe de Rodi Lassi. Donc nous sommes aujourd'hui ce samedi au lamentin devant le carrefour Marquette, dans le Bourg, pour faire une collecte en faveur des sinistrés suite à la, à la tempête de, de Fiona. Nous avons vu euh, les déboires et la réalité de ce qui s'est passé euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines. Euh, toute une population sinistrée, des ponts coupés, euh, des gens qui étaient dans l'eau, qui fait dans l'eau. Et donc nous devons faire appel à cette grande solidarité que nous connaissons en Guadeloupe, que nous savons faire. Et donc, chaque association, chaque personne peuvent apporter leur pierre à l'édifice en, en préparant des collectes, en ramenant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, de l'eau, des vêtements, etc. pour prêter main-forte à ces populations parce que demain, ça peut être nous, demain, ça peut être euh, euh, nos parents, nos familles, peu importe. Mais il faut être solidaire et aider dans ces moments difficiles où ces gens ont tout perdu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes au Lamentin. C'est vrai que samedi dernier, nous étions à Petit-Beau avec les autres associations et nous allons continuer et nous continuons cette opération. Depuis ce matin, nous sommes présents depuis 8 heures et nous avons vu, ça a commencé timidement, mais les gens donnent énormément. Donc euh, nous savons qu'il y a la solidarité en Guadeloupe et nous comptons sur nos compatriotes lamantinois mais aussi de la Guadeloupe pour récolter le maximum de dons et nous ferons la distribution prochainement que vous entendrez sur les réseaux sociaux. Je suis totalement satisfait d'avoir effectivement les associations qui nous accompagnent, l'association de Bemao, l'association de Petit Baud, l'association du Lamentin. Et je peux vous dire, et aussi euh, le groupe Tous Réunis, représenté par euh, Rodi Tolassi Et je peux vous dire que euh, nous sommes très, très satisfaits et nous pourrons faire une bonne distribution auprès de ceux qui sont en difficulté. Et nous avons eu l'occasion de voir samedi dernier, nous avons été avec euh, la présidente euh, Nicole et moi sur euh, Guayave et nous avons vraiment constaté qu'il y a une population en détresse. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mobilisez-vous et donnons au maximum. Merci. Je profite pour remercier euh, la secrétaire Betty Tafial, euh, le vice-président Patrice Nanette et aussi euh, Mélina André qui se sont mobilisées aujourd'hui. Je leur remercie, c'est vraiment du bénévolat qui n'ont qui n'ont pas hésité vraiment à quitter leur maison, leur quitter leur travail pour être ici avec nous aujourd'hui. Tout ce petit monde que vous voyez là se sont mobilisés, ainsi que Katie qui est avec nous. Et vraiment, merci, merci à vous. Betty, si tu veux dire un petit mot, parce que vraiment, tu es à nos côtés. Ça fait trois semaines que nous, nous sillonnons un petit peu, un petit peu partout pour pouvoir récolter des dons. Les Guadeloupéens sont vraiment très généreux. Merci beaucoup. Et tout ce que je peux dire, merci. Merci euh, aux Guadeloupéens qui ont participé aux collettes qu'on fait en ce moment. Et je dis merci à eux, ils ont bien participé, ils ont, ils ont compris le jeu. Donc euh, on peut dire que du bonheur et merci encore. Alors je voudrais profiter pour remercier euh, ETV, ETV Guadeloupe, avec euh, l'animateur euh, Murphy. Merci Murphy de nous suivre un petit peu partout pour permettre aux Guadeloupéens de vivre ces moments de solidarité pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc grâce à Murphy, vous allez pouvoir vivre avec nous, tout ce que nous faisons, avec la solidarité. Et quand Yoka dit, ensemble, ensemble, on met à la vélote. Merci. Ensemble, ensemble, on met à la vélote.